Ah, C'est bon, plus besoin du papier. Papier d'alu ou torchon humide, hein, ça marche aussi. Alors sur le bois pluvieux, c'est plus difficile d'enlever l'écorce. En fait, ça sèche. Et on se retrouve vraiment avec du, du bois marron en bas. Donc maintenant je vais continuer ce type de travail sur l'ensemble de l'arbre en accéléré je vais également essayer de retravailler un peu les charries pour les, les renettoyer éventuellement les élargir à certains endroits et on se retrouve juste après Voilà, j'ai terminé le bois mort, j'ai élargi tous les charis, je les ai re aussi parce que dessus il y avait une couche un peu noire, verdâtre, donc j'ai re-gratté pour retrouver du bois un peu plus blanc, un peu plus clair. J'ai retravaillé aussi certains jeans, euh, j'en ai retaillé, j'ai retiré des fibres, je les ai rebrûlés, J'ai aussi recréé des nouveaux jeans, il y en a un peu partout, et notamment celui de tête que j'ai essayé de retravailler correctement. Maintenant, on passe à la dernière étape, ça va être le nettoyage de l'écorce. Donc on va se rapprocher, je vais vous montrer, et puis évidemment je finirai en accéléré. C'est parti voilà on s'est rapproché à la base parce que je vais commencer par le bas et je vais remonter au fur et à mesure jusqu'en haut évidemment je ne vais pas faire toutes les branches en détail hein. je vais surtout essayer de, de faire les départs c'est vraiment toute la ligne de tronc qu'il faut faire correctement Donc, je vais vous montrer rapidement sur l'écorce en fait on a vraiment la veine vivante qui est très lisse et par dessus vous voyez quelque chose de, de feuilleté on peut même l'enlever comme ça euh, au couteau ça fait des petites lamelles comme ça et derrière ça là on retrouve l'écorce rouge, marron qu'on cherche à avoir donc il faut vraiment tout nettoyer comme ça, on retire. Ça permet vraiment d'enlever la petite couche. Alors par contre, je vais, le, je vais remettre le tissu parce que sinon je vais encore tout salir. Comme ça, ça ne bouge plus. Donc voilà, Donc ça ça permet vraiment d'enlever juste la, couche, la petite couche superficielle. Là. Et en fait, derrière, on trouve quelque chose de marron. Et cette couche marron, on va la, la frotter avec du papier de verre, avec différentes granulométries. Là, évidemment il ne faut pas aller trop loin parce qu'après derrière il y, a le... il y a le bois mort, forcément donc en fait moi je prends du papier de verre comme ça donc granulométrie 180 et puis granulométrie 120 là je prends un morceau comme ça et puis on vient frotter comme ça Voilà. et c'est vraiment cette nuance rougeâtre qu'on cherche à avoir donc là par exemple il faut encore un peu là on voit vraiment bien le rouge et il faut faire ça vraiment partout en premier on enlève la couche comme ça qui se, qui se détache assez facilement ensuite le papier de verre et après on peut finir en 120 et du coup bah, on fait ce travail sur l'ensemble de l'arme donc évidemment pour vous ce sera en accéléré et puis pour moi ce sera en temps réel <rire> donc c'est parti en accéléré Voilà c'est bon, maintenant l'arbre est complètement nettoyé j'ai nettoyé toute l'écorce donc on voit vraiment la différence de couleur avant c'était vraiment feuilleté, grisâtre, assez clair et là maintenant on se retrouve avec une couleur un peu rouge bordeaux c'est assez flarant l'avant-après alors il y a quelque chose qui permet de faire ressortir encore plus cette couleur c'est le fait de, de mouiller en fait le tronc. Comme je vais appliquer du liquide jean maintenant sur tout le bois, et bah de toute manière, il faut que je mouille le bois pour que ça aide à bien imprégner le liquide jean. Donc je vais mouiller l'arbre. Vous allez voir, le rouge va bien ressortir. Et ensuite, j'applique le liquide gin Pour le liquide gin euh, j'ai pris en fait un petit pot de confiture vide. Alors, je vais juste le mélanger quand même. Donc là, je fais gaffe quand même aux vêtements. Puis s'il y en a trop, je remettrai dans le pot. Donc pour les pinceaux, j'en ai pris deux. J'en ai un fin et puis un peu plus large. Donc pour le plus large, en fait, ce sera vraiment pour les milieux. Et puis ça, vraiment pour les côtés, pour être un peu plus précis. Je vais protéger le substrat, comme d'habitude. Pour le coup, le torchon, il m'aura servi pour les quatre étapes. Je prends le pulvérisateur pour l'eau. Bien là le, le rouge là c'est vraiment impressionnant hein. c'est rouge euh, rouge bien sombre rouge bordeaux et après avec le liquide à jean qui va être blanc ça va vraiment faire un contraste très fort donc là maintenant c'est bon c'est parti là tout est tout est bien mouillé là je pense le liquide à jean les pinceaux et c'est parti je vais juste le relever un peu donc là c'est parti j'applique je vais commencer par les petites jeans Forcément ce que j'ai brûlé ça va mettre un peu plus de temps à, à blanchir. Il faut pas oublier de faire toutes les faces, vraiment l'appliquer partout. Alors ça c'est la partie euh la partie la plus agréable hein, c'est vraiment la finition donc là, là on se fait plaisir hein. parce qu'après tout ce boulot ça fait plaisir de finir par ça Voilà c'est bon, le travail est terminé donc on voit vraiment l'effet du liquide jean, ça, ça devient vraiment blanc, c'est super intéressant. Il y a juste évidemment les zones que j'ai élargies, elles sont plutôt de couleur orange jaune en fait, elles ne sont pas encore très blanches. Mais avec le temps ça va finir par devenir blanc en réappliquant du liquide liquidagine, en re -grattant. Et on voit bien le contraste avec la veine vivante, Là, j'ai remis un petit coup de pulvérisateur d'eau, ça ressort vraiment rouge, foncé, c'est super joli je trouve. Et donc là on a vraiment terminé le nettoyage du genévrier que je voulais faire on a nettoyé l'ensemble du pot toutes les petites mauvaises herbes etc et on a fait un surfaçage à la Kadama. donc ça c'est très propre ensuite euh, je me suis occupé de la sélection du feuillage là on garde vraiment tous les pompons utiles pour la future mise en forme j'espère en automne de cette année et tous ces pompons en fait ont des petites flèches Donc l'arbre est vraiment optimisé au niveau équilibrage de l'énergie donc ça normalement euh, toute la période de pousse ça va le faire, on va avoir des flèches qui vont se développer. Après il y a eu tout le travail des bois morts, donc j'en ai créé des nouveaux suite à des pertes de branches, donc euh, celle-ci et celle-ci. Euh, celle-ci en fait je l'ai fait remonter vers le haut avec du fil de ligature parce que je compte en fait faire un plateau euh, assez bas ici. Et j'aimerais vraiment que le jean sorte du feuillage, ça je trouve ça toujours très intéressant et joli à voir et ensuite je me suis amusé à nettoyer toute l'écorce donc vraiment en enlevant les petites lamelles avec le couteau en grattant avec du papier de verre j'ai aussi utilisé une petite brosse métallique hein, ça va un peu plus vite pour dégrossir euh, rapidement le travail et puis, euh, et puis maintenant on se retrouve avec une écorce lisse dès qu'on touche hein, c'est vraiment lisse et c'est là qu'on sait qu'on a bien nettoyé et maintenant on a un arbre qui est complètement nettoyé euh, qui a le feuillage pour euh, faire une belle mise en forme pour pas accumuler toutes les opérations je prévois de faire ensuite la mise en forme normalement en automne de cette année donc évidemment il y aura une vidéo j'espère que cet atelier vous a plu c'est un travail qu'on peut faire euh, qui prend beaucoup de temps ça m'a vraiment pris une bonne journée de travail donc euh, si on peut séparer certains travaux pour préparer un arbre à la mise en forme c'est mieux de faire comme ça plutôt que de tout faire le même jour avec la mise en forme là si je devais faire ça plus la pose du film plus la mise en forme là j'en aurais eu pour deux trois jours de travail c'est vraiment un atelier de 2-3 jours quand on travaille un arbre de cette taille et de cette espèce les genévriers c'est ce qui donne le plus de travail à faire je trouve donc euh, voilà, mais après quand on voit le, le type de résultat, le type de choses qu'on peut faire en mise en forme, c'est pour ça qu'on les aime, même s'il y a beaucoup de travail, on est prêt à le faire parce qu'on sait que derrière il y aura un super résultat. Donc, euh, donc voilà. Donc cet arbre, je vais continuer à le cultiver. Euh, il est sur les étagères mi-ombre, il sera arrosé régulièrement. J'apporterai évidemment de l'engrais organique, et puis normalement tout devrait bien se passer pour toute la saison de culture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet, et faites du bonsai Noir, verdâtre donc ça commençait euh, on, on commençait euh, <coughs> qui est peut-être qui était qui était peut-être trop long ou trop simple qui n'avait pas de complexité et pas de donc là je vais juste vous montrer donc, je vais vous montrer rapidement en fait là sur le sur l'écorce donc il y a granulométrie donc euh, granulométrie sans et, et du coup bah forcément on peut commencer par euh, on commence par la pour que ça, ça aide à imprégner bien pour que ça aide à bien imprégner le liquide de il Elle est un peu rouillée. Et c'est parti. Je vais juste le relever un peu. de haut en bas, de bas en haut, de, de toute façon. <rire> Il y a l'odeur quand même. Hmm. C'est agréable Et, et tous ces pompons, en fait, ont des petites flèches, donc ça, ça va être... Euh, L'arbre est vraiment optimisé. L'arbre est vraiment optimisé au niveau euh, équilibrage. L'arbre est, est vraiment optimisé au niveau euh, équilibrage de l'énergie. Si on peut, euh, si on peut, euh, il sera, arrosé, il sera arrosé copieusement, régulièrement. J'apporterai de l'orgueil. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et faites du bon